Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information concernant le coaching et mentorat du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Jacques Lépine, président fondateur du Club, investisseur immobilier, coach, mentor et formateur en immobilier. Et moi, Yvan Cournoyer, vice-président directeur général, investisseur immobilier, coach, mentor et formateur en immobilier. Il nous fait plaisir de vous expliquer durant les prochaines minutes en quoi consiste notre fameux programme de coaching et mentorat enseigné à plusieurs milliers de personnes depuis 2005. En premier lieu, le coaching et mentorat totalise 60 heures de formation, s'échelonnant sur une période de 10 mois, à raison d'une journée par mois. À cela s'ajoutent 10 rencontres individuelles de 30 minutes pour chacun des participants. Ce suivi personnalisé vous permettra, entre autres, de cheminer plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs, d'approfondir vos connaissances, et très certainement de répondre à de multiples questions que les journées de formation susciteront en vous. Il s'agit d'un coaching pour investisseurs, mais surtout offert par des investisseurs. Tous les coachs des techniques présentées sont en effet des investisseurs immobiliers chevronnés et passionnés. Chaque journée de formation est répartie en trois segments. Premièrement, en plus de résumer la matière du cours précédent, nous invitons sur une base volontaire les participants à nous partager leurs expériences du mois. Cette façon de faire vous permet ainsi de bénéficier de l'expérience des autres participants et d'apprendre à en accélérer. Deuxièmement, M. Ré-Vincent, motivateur possédant plus de 40 années d'expérience, vous aidera à développer votre millionnaire mindset. Car c'est bien beau posséder tout le bagage technique relatif à l'investissement immobilier. Mais toujours faut-il comprendre le fonctionnement de son cerveau pour être en mesure de développer cet esprit millionnaire que possèdent tous les gens à succès de ce monde. Et enfin, le troisième segment de la journée est consacré à l'enseignement des techniques d'investissement dont vous aurez besoin pour devenir un vrai pro de l'immobilier. Maintenant, voyons ces techniques en détail. Au cours 1, vous apprendrez entre autres Comment mettre en place un système de recherche efficace que nous avons baptisé le « soleil de l'abondance » Comment identifier des vendeurs motivés Comment construire un plan personnalisé Comment utiliser des immeubles comportant des ingrédients du aubaine Comment développer un crédit dynamique et impeccable Comment établir des critères d'investissement Ce premier mois consacré principalement aux techniques de recherche est, selon nous, la fondation du succès en immobilier. Une des clés en immobilier est la capacité d'identifier des immeubles démontrant de forts potentiels de profit à court, moyen et long terme. Au cours d'eux, vous apprendrez comment effectuer à l'aide d'un chiffrier électronique nommé le Cruncher vos analyses de rentabilité et à déterminer le prix que vous devriez payer selon vos critères d'investissement. Comment déterminer la valeur d'un immeuble comme le ferait un professionnel de l'évaluation? Comment calculer votre profit à l'achat? comment calculer vos retours sur investissement, les divers ratios à utiliser. N'oubliez pas que dans la plupart des commerces, le profit se fait à l'achat et que l'immobilier ne fait pas exception à cette règle. C'est pourquoi nous vous montrerons comment le calculer. Bref, vous apprendrez à ne pas devenir un acheteur motivé qui prête trop cher pour ses immeubles. Au troisième cours, le financement bancaire vous sera présenté par un courtier hypothécaire spécialisé en propriété à revenus. Vous apprendrez entre autres ce que les banques veulent voir comme document et entendre comme explication, les divers ratios utilisés pour faire les, leurs analyses, les exigences des banques et des assureurs hypothécaires en matière de mise de fonds, l'explication des ratios ABD et ATD, les prêts conventionnels et assurés. Gardez toujours à l'esprit que vos connaissances en matière de financement bancaire sont essentielles si vous désirez faire un financement créatif. Au cours 4, il sera question de financer vos acquisitions jusqu'à 100 dans certains cas, et ce, en toute légalité. Lors de cette journée, vous apprendrez la technique des compagnies, la technique du prête-nom, la technique des subventions, la technique des cartes de crédit, comment prouver vos mises de fonds, ainsi que plusieurs autres techniques. Découvrez tout du financement créatif et extra-créatif lors de cette formation, des plus exaltantes qui se veut exclusive au coaching. Croyez-nous, vous en repartirez gonflé à bloc. Au cinquième cours, vous apprendrez entre autres comment rédiger des promesses d'achat qui vous protègent et vous avantagent, comment rédiger des clauses qui vous permettront de vous retirer facilement, ce que nous avons baptisé les clauses échappatoires, comment réduire votre mise de fonds, la technique « Shotgun » et la technique « Pied dans la porte ». Nous parcourrons et expliquerons en détail chacune des clauses d'une offre d'achat. Au cours 6, vous apprendrez les rudiments de la négociation, car en immobilier, nous avons constamment à négocier. Que ce soit avec votre conjoint, conjointe, les vendeurs, les banquiers, les locataires, les fournisseurs, les acheteurs, pour ne nommer que ceux-ci. Bref, vous apprendrez à développer une attitude de négociation, gagnant-gagnant. Les points suivants seront couverts. La préparation de la négociation. L'approche à utiliser. L'observation et l'adaptation. Le langage corporel. Et bien plus encore. Lors de la septième journée, nous effectuerons une révision sommaire des six premiers mois afin de s'offrir une mise à jour et de répondre aux questions de ce que celle-ci pourrait éveiller en vous. De plus, vous apprendrez comment développer une stratégie d'investissement et finalement comment générer rapidement des liquidités grâce à la conversion en condo, qui s'avère l'une des façons les plus payantes qui soit en matière de flip. Vous obtiendrez également le converter, un chiffrier Excel qui vous permettra d'effectuer rapidement vos analyses et de connaître rapidement le profit potentiel lors d'une conversion en condo. Lors du huitième cours, il sera question d'inspection en bâtiment. Permettez-moi ici de vous poser une question. Engagerez-vous un inspecteur en bâtiment à chaque fois qu'un immeuble vous intéressera? La réponse est évidemment non. Lors de cette journée, vous apprendrez, entre autres, à déceler les éléments physiques pouvant affecter à la baisse la valeur d'un immeuble, quoi regarder lors de la visite des lieux, comment choisir vos inspecteurs. Nous commenterons une série de photos d'éléments que vous pouvez observer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. En tant qu'investisseur, vous devez être le plus autonome possible lors de vos visites des lieux, sans pour autant ne jamais acheter un immeuble sans le faire inspecter. À la fin de cette journée, vous ne verrez plus jamais les immeubles du même œil. À l'avant-dernier cours, vous découvrirez les meilleurs trucs et astuces en matière de gestion immobilière. En tant qu'investisseur, gardez toujours à l'esprit que la qualité de votre gestion fera la différence entre le succès et l'échec. Finalement, lors du dernier cours, vous apprendrez, entre autres… Comment investir en groupe Comment vivre rapidement de l'immobilier Comment développer votre plan d'un million La PNL d'un investisseur immobilier qui vous permettra de bien vous identifier comme investisseur. Lors de cette dernière journée de formation, vous recevrez un certificat attestant que vous êtes dorénavant un investisseur immobilier certifié. Comme vous venez de le constater, il s'agit d'un programme très complet qui vous permettra de démarrer solidement en investissement immobilier ou encore d'optimiser vos rendements si vous possédez déjà une certaine expérience dans le domaine. Croyez-moi, en immobilier, chaque menu de taille vaut son pesant d'or et c'est pourquoi il est sage de vous former adéquatement avant de vous lancer dans, la merveilleuse, dans le merveilleux monde de l'immobilier. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel coaching immobilier. Eh bien, lorsqu'on désire investir en immobilier, il est sage de se former étant donné que l'on jongle avec des milliers de dollars à chacune des étapes. Une erreur peut s'avérer très coûteuse et un bon coût très payant. Une seule erreur pourrait vous coûter très cher, souvent bien plus que le prix d'un coaching, croyez-en ma parole et mon expérience. Grâce à ce coaching, vous apprendrez de bonnes expériences et des erreurs de ceux qui ont déjà passé par là. Voici quelques avantages de suivre un tel coaching et mentorat immobilier. Vous apprendrez en accéléré, vous permettant ainsi de sauver beaucoup de temps. Vous serez encadré par une équipe d'experts, bénéficierez de l'expérience des autres, y ferez des contacts puisque nous favorisons grandement le réseautage entre participants. Vous gagnerez en rapidité et saurez mieux vous organiser grâce à des systèmes d'analyse d'investissement. Vous trouverez peut-être des associés potentiels, bénéficierez de la synergie de groupe, Aurez accès à des outils et des formations exclusives adaptées à vos besoins et à la réalité québécoise. Apprendrez à développer un système et une méthodologie de travail efficaces. Vous resterez focalisé sur vos objectifs. Développerez votre esprit millionnaire. Bref, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin afin de devenir un investisseur immobilier aguerri. C'est bien simple. Une fois complété, vous en saurez plus que 99 des propriétaires d'immeubles. Et maintenant, à qui s'adresse ce coaching à ceux et celles qui veulent atteindre un jour l'indépendance financière, qui désirent un jour quitter leur emploi, qui désirent vivre rapidement de l'immobilier, qui aimeraient générer des revenus supplémentaires, devenir leur propre patron, vivre une retraite dorée, se payer du luxe, aux passionnés d'immobilier, aux néophytes ou plus expérimentés. Vous vous reconnaissez parmi ces quelques énumérations, nous en sommes convaincus. Ce coaching vous est offert autant à Montréal, Québec et à Longueuil. Vous ne pouvez être présent lors de l'une ou l'autre des formations, aucun problème. Vous pouvez suivre cette formation dans l'un ou l'autre des trois autres groupes. Nous sommes là pour vous accommoder. N'oubliez pas qu'en immobilier, on jongle avec des milliers de dollars et ne serait-ce qu'une seule transaction dans votre vie et votre coaching sera payé. Nous vous invitons donc à investir en vous-même dès maintenant, en vous joignant à l'un de nos prochains groupes. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 17h au 450-679-0261 ou par courriel 24h sur 24 à info à commercial immobilierca Vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par une telle offre? N'hésitez pas à leur transmettre l'information ou encore à publier et partager ce vidéo sur vos réseaux sociaux. Sur ce, nous vous remercions de votre attention et vous invitons à rester des nôtres durant les quelques minutes en écoutant quelques témoignages de gradués. Nous vous souhaitons de bons succès sur tous les plans et au plaisir de vous aider à cheminer plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs financiers. Bonjour à tous. Nous avons demandé à quelques-uns de nos gradués du coaching et mentorat ce qu'ils pensent de la formation qu'ils ont suivie. Nous vous laissons donc sur l'essentiel de leurs témoignages. J'ai trouvé le club dans une annonce dans le Journal de Montréal. À ce moment-là, je ne savais pas trop exactement qu ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais investir dans l'immobilier. Si vraiment tu veux réussir dans l'immobilier, tu penses y aller juste par le feeling, tu as besoin de passer avec le coaching, c'est clair. Moi, la première transaction, j'ai économisé 10 000 ce qui est beaucoup plus que le, le prix du coaching. J'ai appris le financement, j'ai appris l'inspection, j'ai appris comment calculer la rentabilité avec différents ratios. C'est incroyable ce que j'ai pu apprendre. On a acheté cinq propriétés en 11 mois euh, en faisant le coaching. Ça que donne une idée. On n'aurait jamais fait ça si on n'aurait pas suivi le coaching, ça c'est certain. Pas, pas aussi rapidement en tout cas. Moi j'étais déjà un investisseur immobilier. Je suggère à toutes personnes qui veulent s'en aller dans l'immobilier de, de prendre ces cours-là. Ils sont bien importants. Puis euh, ça va vous aider énormément. Je peux pas me plaindre. Je suis vraiment gâté. Je remercie Dieu pour toutes ces belles, belles aventures le coaching de Jacques, c'est le meilleur au Québec.